tout le monde c'est Winman content de vous voir aujourd'hui on fait une vidéo SQDC on y va avec le mandarin cookie de la marque la voûte et oui mandarin cookie il euh, y en a deux dans la SQDC on a essayé dernièrement avec Winman au début du mois de juin euh, le mandarin cookie de tremblant cannabis à 29,50 celui-ci il est à 32,80 mais il y a eu une baisse de prix il était je pense à 39 dollars euh, baisse de 7$. Là, 32, 80 pour le mandarin cookie ici de La Voûte. La voûte, c'est faite par le fournisseur Origine Nature. Puis pour ceux là, qui se demandent c'est qui ça, Origine Nature. Mais ceux qui nous avaient offert le produit, euh, la cerise sur le Fun Day. On se rappelle la cerise de Fun Day un petit euh, un sativa là qui était vraiment compétiteur avec le GG4 pamplemousse là qui était sorti de juste un petit peu après le GG4 pamplemousse deux produits québécois euh, les deux là ont fait fureur là quand ils sont sortis donc le mandarin cookie euh, plus cher que cerise sur le fondé donc le, le haut de gamme le haut de gamme de Origine Nature. On n'a pas entendu ça souvent, l'origine Origine Nature. Seulement deux produits, Cerise sur le Fondé et le Mandarin Cookie. Mandarin Cookie, on peut avoir ça. Taux de THC entre 17 et 24. J'ai pas été chanceux. J'ai eu 17.3. 17.3 exactement. On avait aimé euh, le Mandarin Cookie avec Tremblant Cannabis. Beaucoup de personnes m'ont dit que celui-ci était encore supérieur à Tremblant Cannabis. Donc, j'avais aimé... Le mandarin estouqué le Tremblant canouiste. Donc j'ai vraiment hâte de goûter à celui-ci. Idéal pour un début de partie de hockey. Puis les stations canadiens qui sont en finale de la Coupe cette année. Premier match ce soir contre Tempa B. Terpène dominante Myrcène. Myrsen, ensuite cariophyllène, humulène. Bisabolol limonène. Donc, myrcène limonène, la première et la cinquième. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus rapprochés. On sait que quand la myrcène et limonène sont rapprochés, souvent, souvent, ce duo, ce duo de terpènes est dans les cannabis préférés à Winman. On ouvre ça immédiatement. Mandarin cookie de la voûte, produit québécois. Euh, Arômes supposément fruité, épicé, terreux. Oh, c'est ouvert très, très, très facilement. C'est vous boussole que je vois bien ça. On a un produit ici, Boost 62%, qui aide à garder l'humidité du cannabis. Euh, on sait que quand on commande à la SQDC, c'est du cannabis récréationnel, récréationnel. Mais pour ceux qui ont une, euh, un permis pour faire pousser et qui ont un euh, permis pour pouvoir acheter au médical, ils nous donnent la pochette d'humidité, euh, mais euh, enveloppée individuellement. Euh, comme ceci. J'aimerais beaucoup, beaucoup là, que la SQDC puisse nous remettre le produit entre les mains, en main propre. OK, là, je viens d'avoir un petit peu de restant de cannabis dans mon plateau. À l'odeur, comme ça, il n'y a pas de... Ce pas extraordinaire, là. Oh, my God! Vraiment, grosse, grosse, grosse grosse qualité. Oh, man! Vraiment, là! Oh! Ça, c'est du tricôme, man! Ça, c'est du tricône! Ça, c'est... Ça, c'est fou, là! Prenez le temps de prendre des lunettes d'approche. Euh... Il est incroyable. Qualité, qualité, qualité, tricône, qualité pour les yeux... Humidité très très très humide, man. Très très très humide, là. Euh, ça ne sera pas fumable. Il va être trop mouillé. Il y a trop d'humidité là-dedans. C'est vraiment une superbe cocotte. C'est vraiment, là. Je te dis, j'ai besoin de lunettes. Donc, les lunettes, c'est impressionnant. Impressionnant. Très très impressionnant. Vraiment, vraiment, là. Rarement, j'ai vu ça. Euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose. On va les grainer, peut-être qu'on va voir, là, euh, on va sentir euh, plus de choses. Je vous montre ça immédiatement à la caméra. Nous voici avec le mandarin cookie de la voûte. Je vous dis là, il est quelque chose. Il est vraiment quelque chose en tant que tricône. Trop humide, là. il n'y a pas d'affaire d'avoir de boost là-dedans. Là. Le contenant il est en verre, en vitre. Euh, très hermétique, mais par contre, le saut de sécurité était ouvert. Donc, vraiment, un saut de sécurité, euh, pff, pas étanche. Mais c'est incroyable comment qu'il est beau. OK? C'est incroyable. Je te dirais, là, qu'après Broken Coast, euh, je pense qu'il y a la voûte. Non, sincèrement, là, sincèrement, là, il est trop humide. Je te dis, il, il, est, il est plus de tricônes que, que, que j'ai jamais vu, je pense. C'est incroyable. C'est sûr que le GG4 là, que j'avais commandé du BC, il était blanc. Mais à la SQDC, à la SQDC, euh, écoutez, c'est incroyable. De retour avec le mandarin cookie. Je suis en train de les grainer. Il est vraiment trop humide. Il pointe tout dans mon grinder. Euh, très très humide là. Euh, vous savez ce que c'est là, produit avec un produit euh, boost ou Boveda, qui il y a des avantages et des désavantages. Euh, là j'en ai rouge. je vais en rouler un très gros pour euh, avoir, me donner une chance, donner une chance au Mandarin cookie de, de bien brûler. Euh, S'il est trop petit, il va être trop serré, puis je, L'air va pas passer. Le cannabis est vraiment humide. C'est vraiment dommage. Genre, euh, il est vraiment incroyable. Quelle qualité. Par contre, l'arôme, là, correct. Correct pour l'arôme. Pas trop habitué, là, avec euh, humulène, bisabolol. Cariophyllène, pas trop désagréable. Fruité, épicé, terreux. On va le fumer. On va le fumer. On va avoir des idées plus claires. J'espère que le boss va être sûrement bon. À cause des détricombe. À cause vraiment, là... D'après moi, il y a bien du stock là-dedans. Là. Je pense pas qu'il nous indique le pourcentage de terpènes... Je pense pas, non. Hein? Non, non, non. Ça a été emballé là, le 19 mars. Mais très, très humide. Là. Euh, pochette d'humidité. boost ça en fait. Euh, efficace. efficace pour l'humidité. Donc, quand même, 32,80$, on a dit. Exactement. C'était à 39$. On ça avoir souvent des baisses de prix comme ça, là, de, de 7$ sur 40$, c'est euh, un cinquième, presque un sixième. C'est entre 15 et 20% de rabais, là, 20% de rabais, tu sais. Tap, ah, ouais! Oh parfait, ben là c'est le moment. Euh, le moment euh, attendu. Le mandarin cookie de la voûte. 17%. Contenant en vitre. On a vu ça avec quelques fournisseurs. Mais beaucoup d'avantages, mais le de sécurité défait. La ronde, je ne pas dessus. On allume. On allume. Ok, j'ai vraiment un gros joint. Comme ça, j'espère qu'il va bien. Euh... Ma une fait chaud. On a voulu un gros, là. Mandarin cookie. La voûte. Très léger, très léger et très doux, très très doux, euh, hybride ici, hybride Sativa là c'est ça, c'est vraiment léger là, c'est vraiment pas écrasant c'est ça je pensais là. correct, est bon, mais euh, c'est vraiment, il brille le là c'est euh, très, très, très doux, très, très doux, c'est pas écrasant, vraiment pas, très doux, euh, pour le goût, Je dirais ça, terreux, pas trop désagréable, fruité, je te dirais peut-être, fruité sucré, épicé, peut-être le petit goût qui est pas wow. J'aurais aimé que la voûte nous sorte quelque chose euh, de meilleur au goût, mandarin cookies. Je... Moi, euh, j'aime autant le mandarin cookies de Tremblant Cannabis, euh, qualité, la voûte. Qualité, la voûte pour les yeux, là. Waouh! Mais le buzz, il m'écrasse pas assez, man. Hey, man, c'est dans le 7 5 ça, là. là c'est. Ah, je suis un peu déçu parce que. Tellement beau, man! Ah! Il est vraiment beau! Il ne buzz pas bien, bien. Il, il, il bosse ça t'y va, tu comprends-tu? Le goût est ordinaire. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Euh, produit québécois. Produit québécois. Euh, qualité extraordinaire. Qualité extraordinaire. Trop humide. Je comprends pas comment ça que le mandarin cookie, il ne pas le tremblant cannabis. Non, non, je, je, je prends le tremblant cannabis pour le goût, le buzz. Tabarouette! Ouais. Je ne comprends pas que le CIR soit défaite OK, je te fais une conclusion, je te répète tout ce que je viens de dire là. Le CIR est défaite comment on. en vitre. OK. C'est écrit Sativa, c'est ça que c'est un buzz Sativa. Hybride Sativa, Dominance Sativa. Qualité incroyable. Beaucoup trop humide. L'arôme, je suis indifférent. Correct. Correct. Mais c'est pas ça qui va m'écraser la soir devant ma game de hockey. Là. Écoute, Caroline de câline... Euh Hey, le style, je, la, note, la note sur 10. Le style est défaite! j'aime pas ça, man. J'aime pas ça. Mais c'est rien que la qualité est l'eau. All right. Euh, la qualité est low. La qualité est euh, C'est trop humide. Il y a trop de contre. L'arôme, a... ça, c'est chacun pour soi. L'humidité, tout le monde va trouver ça trop humide. Si c'est ouvert, il n'y a personne qui aime ça quand c'est ouvert. Qualité extrême. Qualité extrême. Je peux pas les faire couler, man. Trop de gagner. La qualité est trop bonne. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est trop humide, man. Je sais pas trop. La qualité est incroyable. La qualité est incroyable. Euh... Baisse de prix. Euh... Mais j'en rachèterai pas. C'est pas mes affaires. Je suis obligé de donner. c'est euh... mettons que le style est correct. Ça, je sais plus quoi dire. La qualité est incroyable. Je te donnerai pas de note sur 10. Je te donnerai pas de note sur 10. La qualité est incroyable. Je te laisse là-dessus. Bonne game! Et puis euh. Terreux. Euh, terreux correct. Terreux correct. Terreux avec une petite affaire. Euh. Je fumé la moitié. Ça, si bon, man. Ok, je te laisse là-dessus. Je m'en occupe à la game. Puis donne un pouce, écris un commentaire. Va t'abonner sur mon Instagram. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!